En même temps, normalement, on invoque les têtes, non, donc... Euh... Non, non, mais voilà, c'est pas c'est Ouais, mais devant. <rire> okay. devant est mieux. Alors, en fait, j'ai récupéré une, une simple liste d'éleveurs euh, en poulet label. Et donc, euh, démarche a été d'aller les voir et de faire l'enquête avec eux sur le terrain. Donc, euh, deux phases, une phase discussion en bureau pour les phases plus, euh, plus administratives, plus... Euh, plus... oui, plus administration, plus juridique. Et ensuite, une seconde phase, plus sur le terrain, pour voir un peu ce qui, exi ce qui existait dans leur parcours. Voir s'il si y a présence d'arbres, voir comment ils il voyaient cette présence, s'ils avaient des projets, si au contraire euh, c'était euh, négation totale de, de l'arbre dans le, dans le parcours et tout ça. Alors dans le Maine-et-Loire, euh, c'est plutôt des petites exploitations avec un à deux poulaillers. Et donc euh, au niveau de, du parcours poulet, il y a vraiment de tout. Il y a quelques éleveurs qui, qui, vraiment un, enfin, qui sont un peu en avance sur leur temps, du coup qui ont mis en place des haies tout autour de leur parcours avec quelques arbres à l'intérieur. D'autres éleveurs qui ont simplement des, des grillages autour donc du coup aucun arbre et donc ça a permis un peu de voir la, bah, la, la, la, vari la, la variété de, de parcours et de, de points de vue par rapport à cet impact de l'arbre et voir si vraiment été utile. Parce que dans, dans les deux cas en fait c'était totalement différent, c'est soit l'arbre était vraiment vu comme une contrainte à toute euh, utilisation mécanique ou alors euh, pour euh, seconde utilisation de, de, du parcours, à savoir euh, pour le, le broutage des vaches ou faire des foins, ou alors c'était vraiment un aide, un allié pour une aide ou un allié pour, euh, pour, le, pour les poulets, pour le bien-être des poulets, pour, la, pour la, leur indice de, de consommation. Pour, euh. Alors il faut savoir que quand ils ont mis en place leur poulailler, au début le label imposait d'avoir 16 arbres. Donc ils ont tous planté 16 arbres. Après il y en a qui ont gardé les 16, ils ont survécu, ils ont gardé les 16. Il y en a qui ont mettons 10 sont, sont morts et ils ont gardé que, que 6. Et ils ont persévéré qu'avec les 6 arbres. Du coup il y a vraiment euh, une, une évolution du, de la vision, de de, de l'exploitant par rapport au parcours. Tous ont remarqué que les arbres étaient bénéfiques pour les volailles. Tous, même ceux qui ont simplement un arbre, petit ils voient que les arbres vont sous l'ombre portée de l'arbre au pied de l'arbre. Après, de là à faire la démarche pour mettre plus d'arbres, pour euh, provoquer les, les structures locales, pour euh, faire une plantation, parce que c'est quand même un, un coup, puisque c'est encadré à la parcelle, donc c'est 200-300 mètres linéaires. Et c'est euh, en même temps, il faut une prise de conscience totale de tout l'impact et de toute la contrainte que ça pourrait éventuellement engendrer derrière. Donc c'est vraiment un reverrement total de situation entre une production où on choisit du label parce que ça va dehors et euh, voilà, ils vont juste dehors, ou alors avoir du label avec des arbres auxquels ils occupent tout le parcours. Et là, le mot label a vraiment tout son sens, savoir euh, occupation de l'hectare de, de prairie euh, entièrement. Et, et en dehors, donc de, des questions du de label, des questions paysagères, euh, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une utilisation autre de l'arbre, euh, en termes de production de bois énergie mmh. ou de production fruitière, est-ce qu'ils sont allés au-delà hein, de, de, de, de la simple valorisation image Alors il faut savoir que c'est des projets qui sont relativement récents. Donc la plupart des arbres qui ont été plantés, c'est-à-dire qui ont été plantés dans les 10-15 dernières années. Donc il n'y a pas forcément encore vraiment de valorisation possible. Ensuite, il y a des parcours qui ont été mis en place sur des, euh, sur des anciens, enfin où il y avait déjà présence de vieux arbres. Et là, il y a du bois qui peut être euh, qui est récolté, mais c'est vraiment très minoritaire. Souvent, c'est des arbres qui sont laissés euh, en oget et juste les branches gênantes, qui, par exemple, peuvent gêner pour le perchage des animaux, sont enlevés, sont élagués. Et, et voilà. Autrement, deuxième point par rapport aux fruitiers, alors oui, le, beaucoup, beaucoup d'agriculteurs mettent euh, des fruitiers pour avoir les deux intérêts, à la fois l'intérêt pour les volailles et l'intérêt pour eux-mêmes, pour avoir une production, euh, un verger à disposition et sans occuper plus de terrain. Donc on voit fréquemment des pommiers, des poiriers, des cerisiers, que ce soit à l'intérieur du parc en arbres isolés ou dans les haies périphériques. Alors il y a deux cas de figure, il y en a qui sont très réceptifs et du coup qui veulent savoir comment potentiellement aménager leur parc, savoir euh, bah, c'est des questions très techniques souvent, savoir dans quel sens mettre les haies, il faut mettre des à l'intérieur, si vous mettre des, euh, des arbres isolés. Et il y en a d'autres qui ne sont pas du tout réceptifs, qui, qui font l'enquête parce que bah, je sais pas, peut-être pour faire plaisir à la structure dans laquelle je travaille. Du coup, qui répondent bien aux questions, mais qui ne veulent pas aller plus loin et qui veulent éventuellement recevoir les, les résultats des, de l'enquête et de, de tout le cas de volaille et qui n'ont pas forcément une réflexion plus poussée. Et que ça peut être des gens qui ont déjà un, un parcours tout fait ou des gens qui ont un parcours qui est vraiment pas, qui est pas encore actualisé et du coup, qui n'ont toujours pas euh, un, euh, assimilé le fait que l'arbre doit rentrer dans le parcours volaille. J'ai eu l'impression que l'arbre n'était pas du tout intégré dans la démarche label, que l'arbre était vraiment. Il y a un point de cahier des charges à satisfaire pour avoir la production label qui a été mis en place pour respecter le cahier des charges et qu'après il n'a pas forcément été entretenu, euh, soit par manque de connaissances, soit par euh, manque de motivation. Et auquel cas l'arbre euh, qu'il meurt ou qu'il euh, qu survive, euh, ça, ça n'apporte absolument rien à, à l'exploitant. Enfin, je pense que clairement il y a un travail qui peut se faire, il y a un travail qui se fait déjà, puisqu'il y a des parcs qui sont très bien aménagés, que l'arbre n'est plus du tout une contrainte. Et euh, ce qu'il faut, c'est réussir à euh, sortir l'arbre du, euh, de sa espèce de cocon, de contrainte, comme si c'était une contrainte ponctuelle au milieu, de, au milieu du parcours. Il faut vraiment que ça devienne soit une vision, de, soit une, une ressource économique pour plus tard, soit vraiment que l'impact, que ce soit ombre ou euh, pour le vent, ça devienne vraiment une un, un, at, un, un atout majeur qui soit vraiment pris en compte par l'exploitant et que du coup toutes les contraintes qui sont de taille deviennent mineures par rapport à, aux atouts.